à toutes et tous. Euh, donc je suis bon, très heureux de participer à ce, à ce jeudi d'ACRIMED. Donc, euh, donc voilà. Donc le hasard a voulu. Je vais peut-être commencer par une petite anecdote. Il, il, le hasard a voulu que ce matin je sois contacté par une journaliste de, de M6. Pour l'émission Capital, car le 30 novembre, Capital va consacrer une émission à la crise euh, du système de santé. Je voulais que j'intervienne. Voilà. Et donc, euh, j'ai regardé un peu le programme de cette émission. Et euh, la première, le premier thème, c'est euh, « Mais pourquoi, euh, comment euh, empêcher euh, l'explosion des dépenses de santé en France ?» Donc, ça commence déjà très, très mal, hein, euh, puisqu'il n'y a pas d'explosion des dépenses de santé en France. Puis ensuite, la, la deuxième question, c'est « Pourquoi il y a une exception française ?» En plus, il n'y a pas d'exception française. Donc, euh, voilà. Euh, donc, ça commence assez mal et alors je passe évidemment la suite puisque c'était pourquoi le, la clé clinique vont si, sont si bien gérées et pourquoi l'hôpital public est en train de mourir enfin bon voilà donc, euh, donc je pense qu'on va avoir un, un problème pour forcément dialoguer mais euh, bon bref on doit se rappeler donc ce qui était intéressant c'était effectivement qu'on voit bien que sur les sujets alors je vais parler surtout des politiques de santé que sur ces sujets euh, effectivement le débat public est saturé de, de, de lieux communs alors je dirais presque aussi anciens que que, que, la, que la sécurité sociale. Donc voilà. Donc, alors je voudrais commencer par peut-être cette idée euh, centrale. Alors j'appuie mon propos sur un travail de, de thèse que j'ai fait euh, il y a quelques années euh, où j'avais interrogé euh, la plupart, je pense, des journalistes qui, depuis 1956, se sont occupés euh, de cette rubrique... Euh, de, donc de cette rubrique... Ça n'a pas toujours été une rubrique, mais en tout cas, se sont occupés, euh, ont couvert cette actualité de la sécurité sociale dans euh, les principaux euh, quotidiens d'information générale et euh, spécialisés. Alors, juste, euh, peut-être une, peut une idée forte pour commencer, c'est qu'il n'y a pas eu d'âge d'or dans la couverture journalistique de ces sujets. Hein. C'est-à-dire que euh, la tendance générale, hein, c'est quand même un, une dévalorisation de ce type de sujet. Et euh, c'est un sujet qui, euh, dans la presse, est réputé euh, euh, d'abord technique. Alors vous-même, vous devez sûrement vous en rendre compte. Hein. Euh, moi, je l'enseigne donc euh, c'est quand même toujours très difficile d'intéresser des étudiants et des étudiantes sur ces sujets. Technique, donc rébarbatif, donc ennuyeux, donc chiant, hein, euh, pour faire vite. Et que euh, finalement, c'est un sujet, euh, dès, les, dès la création de la sécurité sociale, qui globalement euh, n'a pas bonne presse. Voilà. Bon. Alors cela dit quand même pour nuancer cette tendance générale, puisque, évidemment, aujourd'hui, on pourrait lire une sorte de, de montée en puissance des contraintes économiques dans la presse, fait qu'il y a une extraordinaire déformation, pour parler comme Patrick Champagne, une vision médiatique de ces sujets. vous faut dire quand même que si on prend du recul, euh, finalement, on a l'impression qu'on revient plutôt euh, à, une situation, euh, à une situation de sous-traitement ou de maltraitement euh, de ces sujets. Je dirais qu'on a trois façons de parler... Euh, trois façons de parler de, de ces questions deux anciennes Hein, qui sont, à mon avis, aussi vieilles que la sécurité sociale, si on tourne un peu dans l'histoire des débats publics sur la sécurité sociale, vous avez d'abord le cadrage macroéconomique qui tourne autour du trou, c'est-à-dire le hein, les déficits, les déficits, hein, euh, avec tous les thèmes qui vont avec, hein, mais j'y reviendrai, les abus, les fraudes, euh, etc. Alors ça, vous retrouvez euh, mot pour mot des, des, des échanges aujourd'hui autour de la sécurité sociale. Aujourd'hui, euh, moi j'avais étudié particulièrement la réforme de 2004, mais celle qui vient, etc., vous, vous retrouvez mot pour mot des, des débat à l'Assemblée nationale dans les années 50. Vous changez juste les noms et ça marche tout à fait. Hein. Bon. Euh, voilà. Donc le cadrage macroéconomique, c'est-à-dire la sécurité sociale n'est intéressante qu'en tant qu'elle déséquilibre les finances publiques et qu'elle menace, si vous voulez, le respect des critères du pacte de stabilité et de croissance. Mais quelle croissance euh, vous avez un cadrage, je dirais, politicien. Hein, alors c'est pas non plus antinomique, c'est-à-dire c'est moins s'intéresser aux enjeux de politique publique ou des politiques de santé qu'aux jeux politiques autour de ces politiques de santé. Hein, on va voir pourquoi, parce que notamment les journalistes n'ont plus l'expertise nécessaire, souvent, pour euh, aborder le fond de, de, de, de ces questions et, et, et s'en tiennent, je dirais, à la surface des réformes et des polémiques que ces réformes suscitent. Et puis, vous avez plus récemment, qu'on a vu dans, le, dans les années 90, un cadrage que j'appellerais gestionnaire, euh, proprement gestionnaire, qui est autre que comptable. Il s'appuie sur le cadrage comptable, si vous voulez, mais euh, il, alors, il date des années 90, justement, de ces rapports publics que j'avais évoqués, euh, euh, qui sont parus au plan, hein, le livre blanc, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail non plus, mais euh, avec cette idée qu'il euh, faut gérer la santé, c'est-à-dire que la gestion, hein, il y a la bonne gestion, de la santé, en faisant notamment appel à ce qu'on appelle le nouveau management public, à des, à des, à des, à des réformes inspirées de ce qu'on appelle, qu appelle aux États-Unis le « managed care », la gestion des soins, c'est-à-dire une vision très finalement toujours technocratique, mais gestionnaire, qui a pour elle une certaine force, c'est-à-dire qu'elle récupère un certain nombre de lieux communs qui ont cours beaucoup dans la, dans, dans la population, on va dire, en tout cas un peu massivement, c'est-à-dire notamment ces idées d'abus, de fraude, de gaspillage. C'est-à-dire, c'est l'idée, il faut faire la chasse au gaspillage. Alors c'est un, un discours un peu bizarre, c'est-à-dire à la fois très technocratique euh, par ses aspects statistiques, ses aspects euh, appel à l'économie et à la gestion, mais de l'autre côté qui fait appel, et donc c'est sa force, qui, et ça parle beaucoup aux journalistes, ça, qui fait appel à des lieux communs, il n'y a pas grand-chose, c'est qu'il y a du gaspillage, il hein, y a de l'abus, il y a de la fraude, et donc euh, le système irait bien mieux, finalement, si on arrivait à mettre, grâce à une bonne architecture, à une bonne gouvernance, pour parler comme aujourd'hui, eh qu'on arriverait à remettre de l'ordre dans les, euh, les comptes sociaux. cest d'ailleurs une approche purement, hein, purement gestionnaire, hein, sans s'intéresser, par exemple, aux déterminants sociaux de la santé, la santé au travail, par exemple, ça n'apparaît jamais. Hein, C'est-à-dire l'idée que, finalement, les dépenses de soins, si elles augmentent, c'est aussi parce que, quelque part, euh, les entreprises se défaussent sur l'assurance maladie, mais on pourra peut-être revenir dans le débat, se défaussent sur l'assurance maladie euh, des maladies professionnelles et des accidents du travail, en tout cas, de la prise en charge, de, de, de, de, avec des phénomènes de sous-déclaration, non-déclaration, etc. Bon, ça, ça, éventuellement, on pourra le... On pourra le, le, le, le repréciser, et ça, ça débouche sur, je dirais, une façon plus consumériste d'aborder euh, ces questions-là, hein. c'est-à-dire l'idée qu'il va falloir mettre un peu de concurrence dans tout ça, hein. la, mettre de la concurrence entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires, mettre de la concurrence entre les hôpitaux, c'est ça l'idée, hein. l'idée c'est de redonner du pouvoir aux consommateurs, parce que ce consommateur roi permettra de remettre de l'ordre euh, dans, euh, dans cette désorganisation euh, structurelle euh, du système de santé, bon, entre guillemets. Alors, si je fais juste, alors je vais aller très vite hein, quand même, parce que ça fait déjà un moment que je parle, mais euh, juste, euh, ça va Oui. Euh, juste euh, quelques éléments de, de, de, de, de constat par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire, quand vous interrogez des journalistes euh, en charge de ces rubriques, alors je parle de la presse euh, écrite. Hein. J ai, j ai, j ai pas, je ne m'intéresse pas ici au aux médias audiovisuels, sachant que, évidemment, les médias audiovisuels, c'est vraiment la vision dominante. Hein. Ce que je vais vous dire, c'est encore plus vrai euh, de, de, des médias audiovisuels que pour la presse écrite. Hein. C'est donc au, au carré, donc c'est évidemment généralisable. Euh, donc, premier constat, si vous voulez, c'est que la question de sécurité sociale, bien qu'importante euh, demeure, euh, bien qu'elle ait été anoblie par ses aspects macroéconomiques et politiques, demeure quand même une rubrique politique euh, rébarbative Hein, C'est-à-dire que des journalistes me disent, comme ça, quand vous, vous occupez de ça, vous mangez votre pain noir. Quoi. Hein, bon. euh, et que généralement, c'est un tremplin, euh, ces rubriques, pour euh, regagner... Euh, de cette rubrique pour regagner des rubriques plus nobles, notamment la rubrique politique. Je pourrais citer par exemple Isabelle Mandreau, par exemple, au Monde, qui s'est longtemps occupée de ça à Libération, puis au Monde, et puis qui aujourd'hui suit l'EPS, si je me crois bien, suit l'actualité du PS. Bon, elle est, effectivement, elle est fournie. Ça, c'est noble. Ça, c'est noble. noble. Voilà, ça, c'est très, très noble. Donc, l'idée, c'est surtout, c'est bien de s'occuper de ça, mais enfin c'est bien, il faut le faire, mais surtout, il ne faut pas y rester. D'accord Donc c'est un lieu de passage. Or, quand vous connaissez, je rappelle, la technicité de ces enjeux pose un vrai problème -à -dire que, par rapport à ça. C'est-à-dire que comme c'est des enjeux éminemment techniques, complexes, euh, où il faut maîtriser des chiffres. C'est un, un domaine, c'est un secteur qui, qui se laisse surtout appréhender par des chiffres sous des formes quantifiées. Euh, effectivement, ça demande une certaine expertise. Et le fait que les journalistes, la rotation des journalistes s'accélère sur ces sujets là affaiblit considérablement l'expertise journalistique mais euh, sur, sur ce type de sujet. Le deuxième constat, c'est qu'on a une banalisation du profil des journalistes qui s'occupent de ces rubriques. C'est-à-dire que je vous avais dit que pendant très longtemps, les journalistes qui s'occupaient de ça avaient une proximité avec le monde syndical et que c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que c'est même de plus vrai du tout la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils sortent beaucoup de, de, euh, soit de Sciences Po, soit de, des écoles de journalisme. Et d'ailleurs, quand ils ont eu des enseignements sur ces sujets-là, ils l'ont eu par des, sur des manuels ou des enseignants qui, justement, font les réformes. Donc vous voyez le côté euh, circulaire, euh, euh, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, euh, donc du coup, euh, d'ailleurs, ça leur Donc, ils délaissent un peu, si vous voulez, les sources syndicales et ils se réfugient. Et en tout cas, ils ont, ils ont plus de facilité à en appeler aux experts. Hein. Et ces fameux experts qui, qui les ont servi à se former sur ce, ce type de sujet, quand ils ont une formation, bien souvent, ce n'est pas le cas. Hein. Des, des fois, ils se forment carrément sur le tas, hein. c'est-à-dire euh, euh, par immersion. Ils sont, ils sont socialisés dans ce milieu institutionnel, notamment par les sources les plus officielles, hein. La, la caisse d'assurance maladie, c'est-à-dire tous les porteurs, toutes les, toutes les, tous les acteurs porteurs de, de, de la vision gestionnaire, on va dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire le, le ministère, les caisses, aujourd'hui les mutuelles, hein, parce qu'elles ont de moins en moins un discours euh, qui les différencie sur ces, euh, sur ces sujets. Euh, donc voilà, donc euh, déjà une espèce de rupture d'amarre avec le monde, journal, le monde syndical, hein, le monde social de manière générale, et une plus grande prédisposition à adopter euh, la vision experte. Bon. Alors, un troisième constat, c'est d'abord, c'est ensuite un mouvement général. Alors ça, je l'ai beaucoup rencontré. Et notamment pour les journalistes qui souhaitaient encore maintenir leur expertise sur ces sujets-là, c'est une dévalorisation, un mouvement de dévalorisation des spécialités, hein, des, des rubriques, et au nom de la polyvalence. Hein, euh, euh, au nom de la polyvalence, c'est-à-dire qu'effectivement... La politique des, euh, des rédactions en chef, c'est de favoriser, y compris sur ces rubriques techniques, de favoriser, euh, de favoriser des journalistes, le renouvellement, hein, d'accélérer la rotation des journalistes sur ces sujets, ce qui là encore pose un problème d'expertise. Alors, ce n'est pas un problème pour tout le monde. Euh, parce que, bien évidemment, ça conduit les journalistes à expertiser l'expertise, à externaliser plutôt l'expertise, c'est-à-dire à appeler justement de plus en plus à des experts qui sont bien gentils pour collaborer avec les journalistes et leur donner ce point de vue cri critique qu'ils ne sont plus capables d'avoir par eux-mêmes. Hein, comme l'avait par exemple un Jean-Pierre Dumont euh, à la fin des années 70 euh, au Monde. Ce qui fait que cette perte d'expertise euh, elle a permis à une toute petite poignée d'experts d'acquérir un oligopole, on va dire comme ça, hein, d'expertise sur ces sujets-là. Hein. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes. Alors, c'est toujours ceux qui se prêtent à... Alors, euh, ils sont souvent euh, intéressés. Hein. Alors Je pourrais vous en citer quelques-uns. Je parle de Jean de Doué, par exemple. Je parle de Claude Le Pen. Euh, alors ça, c'est les deux plus en vue. Il y avait une nana qui, qui est un peu moins en vue maintenant, parce qu'on a vu qu'elle déconnait complètement dans ce qu'elle disait. C'était Béatrice Magdoni-Dantignano. Euh, euh, c'est aussi Gérard de Pouvourville, qui est un gestionnaire. Enfin bon, voilà. Donc vous aviez 4-5 experts hein, qui circulaient à peu près euh, sur ces sujets-là, dont, dont, dont, dont il faut souligner qu'ils sont les auteurs des réformes que les journalistes sont chargés de commenter pour la plupart. Hein, et notamment, ils étaient fortement impliqués dans euh, la rédaction du plan Juppé. Hein, et notamment, ils avaient signé la pétition euh, en faveur de la réforme euh, forme Juppé. Bien euh, quatrième constat, alors on pourra peut-être développer hein, peut dans le débat, mais c'est un journalisme surtout assis hein, et qui l'est de plus en plus. Hein, C'est-à-dire qu'autant à, euh, à l'époque, euh, j'ai rencontré euh, dans les années 70 et au début des années 80, notamment à Libération, vous avez encore des journalistes qui voulaient faire un peu de reportage un peu d'enquête, de, euh, aujourd'hui, de plus en plus, on leur dit, parce que justement, ils sont polyvalents, parce qu'ils doivent traiter de tout, etc. Donc on revient quand même à une situation un peu antérieure, si vous voulez, dans les années 50, où finalement, on se contente beaucoup des, des sources institutionnelles. Alors un, un autre constat, c'est le poids accru des rédactions en chef. Alors ça, ça c'est particulièrement vrai... Alors. Vous allez dire, quand on est polyvalent, tout ça, on s'en fout un peu, parce que évidemment, le, le, les rédactions en chef, quand elles interviennent dans la fabrication de l'information, c'est avec tous ces lieux communs, dont le trou de la sécu, hein, mais aussi les abus, les fraudes, le fric des médecins, etc. Bon, euh, mais j'ai rencontré quand même euh, pas mal de journalistes, notamment dans, dans des médias spécialisés dans le social, euh, qui étaient malheureux ça. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils avaient une autre hiérarchie de l'information, d'autres angles à faire valoir. Je pourrais citer des exemples, notamment, par exemple, quelqu'un qui avait fait toute une étude sur l'ouverture d'une maison de santé dans de la banlieue parisienne, qu'on a fait sauter pour une pub. Et euh, par exemple, alors elle s'était déplacée, on l'a fait sauter. Voilà. Ou alors, elle avait fait quelque chose sur la santé au travail et ça a sauté pour, pour combien le fric des médecins. Vous voyez Donc voilà, il Donc, y a quand même des gens, y, a, y compris qui restent des rubricards sont très malheureux parfois justement de, de cette hiérarchie de l'information imposée de plus en plus par les rédactions en chef avec notamment, et ça c'est intéressant pour y revenir, avec de plus en plus une incidence sur l'information pratique, hein, c'est-à-dire par exemple « choisissez bien votre mutuelle ». Hein, par exemple au euh, oh nom justement parce qu'il euh, faut euh, ou les palmarès hospitaliers hein, je, je prends deux exemples euh, manifestes en tout cas les, les plus retentissants il y aurait un, beaucoup de choses à dire aussi sur la professionnalisation de la communication des institutions, hein, c'est à dire que à la fois vous avez un mouvement de perte d'expertise des journalistes, le fait que de plus en plus ils sont contraints par les rédactions en chef mais en plus, de plus en plus ils ont affaire à des stratégies de communication très élaborées notamment, je, je citerai juste un chiffre, c'est que alors que j'avais... Euh, la, la CNAM a, a créé son service presse en 1986-87, par exemple, hein, et ce service occupe aujourd'hui une position stratégique. Hein. Alors ce qui est amusant, c'est que, euh, au service presse de la CNAM, parfois, on se plaint même des demandes des journalistes. Hein, euh, alors je vous cite juste cet exemple sur les fraudes ou sur les abus, euh, en disant, euh, pour rappeler, hein, juste pour les abus, pour un chiffre, euh, dépenses de santé, 190 milliards d'euros. Euh, activisme de l'ACNAM pour chasser les abus, les fraudes, etc., 156 millions d'euros. Hein vous voyez la place... Et combien pour les banques <rire> Oui, oui et donc, euh, voilà, et pour les banques, mais ce, que, ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous voyez bien qu'un quantifier, là, des chiffres de l'ACNAM, 156 millions d'euros, et en traquant, hein, je veux dire, il faudrait voir le coût de la traque aux abus et aux fraudes, et, et, et, et rapporter aux 190 milliards d'euros, c'est rien, et, et même au service presse, on se dit mais finalement, c'est complètement fou que la presse se, se jette sur ce sujet de la, c'est la responsable du service presse qui me dit ça c'est des fois désespérant, on voudrait imposer d'autres problématiques parfois euh, plus, plus structurelles et on n'y arrive même pas parce que en quelque sorte euh, ben, les demandes des journalistes c'est les fraudes, les abus, comment vous allez, euh, vous allez y mettre un terme etc. Alors j'aurais voulu juste un peu plus développer, c'est que c'est pas une fatalité hein, c'est à dire que je mettais euh, cette information je dirais à la fois institutionnelle, euh, catastrophiste du point de vue des déficits, et politicienne, ou et ou consumériste, c'est-à-dire qu'il y avait un très bel... Mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais un, un contre-exemple, c'est-à-dire que j'ai étudié un mensuel mutualiste qui s'appelle Viva, hein, qui était proche de, de, de, de, de, de la FNF, enfin de, et qui, alors, qui est très intéressante, qui montre que dans d'autres conditions de travail, pour les journalistes, on peut faire une toute autre information beaucoup plus intéressante, en tout cas, beaucoup plus fourni. C'est une information à la fois critique des réformes, c'est-à-dire avec une vraie expertise, avec un appel à des experts qu'on entend rarement ou jamais. Je pense à Frio, je pense à Catherine Mills, etc., enfin, en tout cas très rarement dans les médias dominants, euh, qui veut décrypter euh, euh, ces réformes, et, mais en même temps là encore, renoue avec les ambitions de l'information pratique, mais pour traduire concrètement les réformes dans la vie quotidienne, ce que ça va avoir comme impact, notamment négatif, en termes, par exemple, d'accès aux soins. Quand vous comparez les deux, vous comparez la façon dont, par exemple, un quotidien comme Le Monde euh, traite de ces sujets, euh, voire même les échos, qui, quand même, il faut le dire, j'ai oublié de le dire, que l'information économique, les quotidiens d'information économique sont dominants hein, sur, euh, sur ce, dans, cette, dans ce sous-espace du journalisme, euh, eh bien, vous vous rendez compte que, les, finalement, n'est pas une fatalité et que ça vous donne un point d'appui pour vous rendre compte de la formidable réduction du pensable sur ces sujets qu'opère la presse. C'est-à-dire, ben, c'est formidable pour parler comédia, c'est formidable réduction du code de dispersion, hein c'est-à-dire que justement de, de cette mise en... Justement de cette repolitisation de cette problématique gestionnaire qui aurait tendance à dépolitiser euh, ces questions... Et, euh, et donc on, on s'aperçoit qu'effectivement, en comparant les deux, on, on s'aperçoit très, très rapidement que, euh, que finalement la façon dont la presse couvre ces sujets est effectivement à la fois très réductrice mais tient beaucoup aux contraintes qui pèsent sur l'activité des journalistes.